Elodie, Vanessa et surtout moi. On te doit tout, mort. Tu m'as rapporté les, les Tupperware de la dernière fois La prochaine fois, promis. Tu ne devais pas venir à un truc, hein Si, je dois te dire quelque chose. Quelque chose d'important. Soyez doux chaque jour avec votre mère. Aimez-la mieux que je n'ai su aimer ma mère. Que chaque jour vous lui apportiez une joie. Ces paroles que je vous adresse, <rire> fils des mères encore vivantes, sont les seules condoléances qu'à moi-même je puisse m'offrir. D'accord, que c'est pas une séance Évidemment. Je t'écoute. Je vois ma mère. Je vois ma mère. Quand Tout le temps. Enfin, non, je la vois quand je mange. C'est intéressant. Tu peux la convoquer en mangeant donc Pour être plus précis, je la vois quand je mange des plats qu'elle m'a cuisinés, elle. Je comprends pas. Elle peut plus rien cuisiner pour toi, là. Elle m'a laissé pas mal de nourriture dans des. <rire> dans des tepanware. On pas qu'on manger une dehors plus tôt. Arrête maman, concernant l'intimité tu peux pas être intrusive comme ça. Mais moi aussi je t'aime. Mais t'es pénible, là. Ah tu merde Elle est où, là Je peux lui parler Là. Là Ici, là. Bonjour madame. Alors je m'appelle Oyana. Je suis dans le lit de votre fils parce que nous demande de faire l'amour. Puis là on va manger un petit morceau. Ce serait gentil de nous laisser tranquille. Merci. Tu la fais partir. Elle est là Oui. Elle est là. T'en fais pas. Elle finira bien par partir.